Bonjour, je vais vous présenter un diaporama de l'orangerie de Strasbourg. La première peinture, c'est euh, un lac avec des saulières, un saule, et avec euh, deux signes devant, il y a un peuplier derrière, et puis il euh, euh, C'est des arbres en automne, hein, des, c est, c est, et c'est de la peinture à l'huile. On va aller à la suivante. La suivante, la deuxième peinture, c'est euh, l'allée botanique, avec des platanes et des promeneurs au centre, à droite le lac. Et un magnifique érable du Canada, tout flambant. Euh, et euh, oui, la, la peinture suivante, c'est des sapins, un chêne à contre-jour et des abats et une promenade. Hein, donc on va, les gens peuvent se promener là. C'est magnifique, toujours peinture à l'huile, tout est à peintre à l'huile. On va regarder la suivante. Là, c'est la terrasse avec la coupole au fond, les reflets de la coupole de l'eau. La terrasse, elle est peinte avec le, le couteau, à l'huile et au couteau, donc... Euh, et on va voir la suite hein. Le prochain tableau c'est un érable du Canada euh, en face du lac avec les reflets dans l'eau et, et signe dans l'eau juste en face. La cinquième peinture, c'est la coupole toute seule avec euh, euh, des reflets dans l'eau, reflets de la coupole et euh, le, le lac. Et avec, euh, c'est un automne, c'est magnifique. Euh La suivante, c'est de nouveau le hâteau avec euh, le soldière, deux signes, le peuplier, enfin, et, euh, qui se reflète dans le lac. La suivante, c'est la coupole toute seule, le reflet dans l'eau de la coupole. Et euh, donc c'est aussi, euh, c'est pas pris à contre toujours jour, c'est à jour, hein, c'est bien, toujours de la peinture à l'huile, hein. tout est de la peinture à l'huile. Et là, c'est encore l'orangerie avec euh, le sol, lierre et le sol pleureur, et euh, des arbres en automne et des cygnes et des canards dans le lac. La suivante, c'est toujours le lac avec le sol pleureur et les sol lières et euh, un peuplier à contre-jour et le, le lac de l'orchestre et derrière, le, le sol pleureur, il y a la terrasse qu'on ne voit pas. Hein? Et alors, voilà encore un tableau avec le sol pleureur, le sol hier, deux cygnes et les tableaux en automne qui se reflètent dans le lac. La suivante, c'est à contre-jour avec le sol lierre et le sol pleureur et les arbres en automne qui reflètent dans le lac. La suivante, c'est aussi donc le sol lierre, le sol pleureur, deux cygnes dans le lac et, et le, le sol pleurant le, le, et les solière qui se reflètent dans le lac. Et des érables à gauche qui se reflètent aussi dans le lac. Hein. Là, on est de nouveau dans l'allée botanique avec les platanes de côté. Et là, on est de nouveau sur... Euh, euh, un tableau avec trois signes, le sol lié, le sol pleureur et les, les, les, les arbres en automne sur le fond qui se reflètent dans le lac. Et c'est la fin. Si ma peinture vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci.